j j j j, -j Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cartes reçues. Donc, c'est euh, un courrier de Chaosy 69. Donc, j'ai déjà passé par les cartes à l'échange. Hein. Une tête de lecture like de interdit. Message spirituel I-L-A. Voilà, i -L a Un message dans une bouteille. Et un Tsukuyomi. Voilà. Après les cartes que je garde, donc il y a un dragon de la flamme des ténèbres. Pardon, euh, Gear gigax ça fait partie des cartes que je peux utiliser aussi parce que j'ai trois fois dans le deck de machine. Un dragon arc-en-ciel que je garde pour la collection. Une lumière sacrée que je peux garde. Un cyberdragon dragon Zay... Drey, pardon. Que je garde. Un cyber. Noyau cyber dragon. Dragon photo aux yeux galactiques. Lézard jumeau photon. Cyber -dragon, Double cyberdragon jumelé, pardon. Oh là là. Usine de cyber réparation. Dragon armé des ténèbres. PE ravisseur. Que j'ai en deux fois déjà. Euh, ça fait la deuxième. Chasseur numéro. Numéral que je garde. Et un Durandal artefact. Voilà que je garde pour le deck elf. Après qu'est-ce que j'ai eu aussi euh, que je peux il eh n'y ben, a... a que celle là c'est Void Purification Voilà que je peux trader aussi voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc n'hésitez pas à liker à commenter à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux un grand merci à toi Kaosy69 parce que tu m'as fait super plaisir là avec ce que tu m'as envoyé et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde